What's up, j'espère que vous avez tous ce magnifique moment, pour nouvelle le de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction Le Meilleur savoir Peu, Faction de la Planète Et aujourd'hui, les amis, vidéo très, très très très très très très très très très intéressante parce que on va représenter des bases et cette fois-ci, il y a des joueurs qui se sont surpassés, les amis, il y en a, ils ont fait des châteaux, des trucs comme ça. J'ai regardé les bases hier soir. Mais je me suis endormi comme une grosse merde Donc je vais aller voir s'ils ont été pillés et tout Mais juste avant je voulais vous dire Je voulais vous annoncer le gagnant de la dernière vidéo Si le joueur me tue je lui donne mon rank fondateur Donc j'avais gagné dans une clé Que j'avais donné à tout le monde sur savoir Et moi j'avais gagné un plastron En volcanite. Donc je le donne à la personne qui a gagné Et la personne est Attendez j'avais marqué son pseudo ici Donc c'était lui mais il est pas connecté Donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans son coach euh, ah, il y a déjà des trucs dans son clutches, attendez On va prendre le plastron On va lui retirer un truc euh, moins bien Donc qu'est-ce que vous croyez qui est moins bien hmm. On va lui retirer l'énergie. On va lui retirer l'énergite parce que c'est pas très important Et il y aura un plastron Volcanite maintenant Donc GG à toi mon beau Et puis euh, moi je vous dis à tout de suite les amis Pour la base numéro 1 Ah euh, D'accord c'était dommage, c'était ma première base pour aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, je suis venu hier soir et ça a l'air d'être full détruit. Oh là là, ça fait chier parce que anarchie avait vraiment une belle base. Euh, malheureusement, c'est dommage. Oh là là, on va en trouver une nouvelle. J'ai trouvé une petite BP euh, assez spéciale. C'est petit, je pense. Que ouais. Ah non, il y a grandi. en haut. Okay. Il a grandi depuis la dernière fois. Parce que moi, quand j'étais venu, ça arrêtait juste ici. Donc il a agrandi, on va visiter alors. Donc c'est Blash Dark. Donc c'est sa BP j'ai l'impression. C'est vraiment stylé. Il y a masse de, de blocs utilisés. Donc on peut voir. Il y a euh, plusieurs types de blocs. Plusieurs types de bois, du quartz. Euh, il y a même des buissons. Attends, on va voir. Ces buissons, ils sont bientôt finis de pousser en plus. c'est vraiment bien fait. c'est à toi, jeune Pia. Il débute sur le serveur. On va lui mettre un peu. On va lui mettre, euh, on va lui mettre des clés, ok? On va être gentil aujourd'hui. On va lui donner 4 clés légendaires. Hop là. On va lui donner 4 clés légendaires, parce qu'il était vraiment une belle base, mon beau. On va voir l'étage au-dessus. Attends, c'est quoi ça ici C'est juste de la lumière et tout. Quand il monte à l'étage ici, coffre ne pas touche. Ok, il a fait des genres de coffre sécu ici. Ben, c'est pas vraiment sécu, parce que... Ouais, c'est pas vraiment sécu, mais bon, ici, il y a ses coffres. Il y a des petits trucs qui est quand même un peu, un peu riche quand même. Ici, oh, c'est vraiment stylé, ta base, gros. hein. T'avais pas fait ça la dernière fois que j'avais vu, franchement. Vraiment stylé. Je suis impressionné par votre talent, mon cher jeune homme. Je trouve ça vraiment propre. Et est-ce que ça continue? Non, il a pas fini. Ici, je pense qu'il va sûrement continuer. Donc, qu'est-ce que je pense qu'on va faire? C'est qu'on va faire un épisode de base, genre de gens qu'on a déjà présenté Et on va y retourner, genre voir s'ils ont amélioré, s'ils sont fait piller ou tout. Je pense que ça pourrait être intéressant. Sinon, vraiment, vraiment stylé ta base, mec. C'est un truc de malade. C'est vraiment, vraiment stylé. Oh my god, j'ai jamais vu euh, quelqu'un utiliser autant de types de blocs. Franchement, t'es vraiment, vraiment un bon en déco toi. T'es vraiment un bon builder. Donc, je suis très, très, très, très, très fier de toi. Il a dit icons TP-toi. Ben, je suis là. C'est quoi son pseudo? C'était Blash. Oups. Blash -tork. Tu m'as fait TP au spawn, mec, c'est sérieux, là Voilà, tu me fais pas mon tard! La troisième base, c'est la base de la Black Alpha. C'est un peu chelou parce que c'est genre une base euh, non sécurisée parce qu'ils euh, donnent les coordonnées à tout le monde. Donc, euh, je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'ils veulent s'amuser, ou je sais pas quoi. Mais c'est un genre de château, comme vous pouvez voir. C'est vraiment stylé. C'est genre un château, dans, dans, dans un certain dans une faction c'est quand même bizarre de voir un château comme ça, il y a des coffres ici Sinon c'est genre vraiment bizarre parce qu'ils n'ont pas terminé la décoration Mais ils ont quand même commencé énormément, donc je voulais quand même la présenter Donc là il y a, donc, ils ont des petits champs, il y a un genre de moulin ici Ici il y a quoi en haut, on va regarder vite fait Il y a un genre de pont, mais qui est bloqué par l'arbre Donc c'est mathématiquement un peu stupide, mais bon ok, un pont comme ça ici Il y a un puits ici, il y a des week-ends partout donc j'ai l'impression que c'est vrai pour le PVP, ici il y a un puits, il y a un puits, il amène à rien, ok, là il y a un autre bâtisse, qui a l'air d'un moulin, mais je sais pas si c'est vraiment ça, oh il y a des trappes ici, donc on peut voir, ça doit être une base où ils il s'en foutent en fait, ils TP déjà pour euh, PVP ou des trucs comme ça, c'est quoi comme type de trappe? Ouais c'est juste une, un truc full qui est dur à back dans le fond, vu qu'ils sont pas dans les, euh, les AP ou quoi, euh, ils ont le droit de mettre des fils et tout, donc ça c'est normal. Euh. chelou, chelou, chelou. Donc, euh, attendez, on va aller juste ici. Il y avait la bâtisse ici, on pouvait rentrer. Donc, tu peux se tomber, déco parfait en net, farm pour tous. Ok, on va aller voir. Donc, ça, ça pue le piège quand même. Ça pue vraiment le piège. Je regarde s'il n'y a pas les fils, mais ça pue le piège. J'entends des spawners. Ah, oh, il y a vraiment des spawners en fait. Il y a de l'eau aussi. Drop tes loots de mob ici, il n'y a qu'un coffre. Ok, le gars, il. En fait, il veut que tu lui donnes les loops de mob. Ok, c'est intéressant. Il y a combien de spawners On va aller voir. hop On va aller voir, il y a quelques spawners qui apparaissent tout à faire à night. Donc, c'est vraiment lui qui a build ici, qui a fait tout ici. C'est vraiment stylé, mec. Vraiment sympatoche, ton truc. Puis l'intérieur des bâtiments, est-ce que tu les as fait Non, c'est juste des... Juste des bulles vides. Wow Quand même vraiment magnifique. Je vais voir s'il y a des protections. C'est juste un mur de sable. Non, ça a l'air d'être... Juste un mur de sable, what the fuck, intéressant mec, franchement intéressant ta base Fahrenheit, on se retrouve pour la troisième et dernière base, Fahrenheit je t'aurais bien laissé un petit cadeau mais, pour voir si t'es connecté, Fahrenheit, ouais t'es connecté on va te donner des clés, on va te donner aussi euh, deux petites clés légendaires, l'autre c'est parce qu'il était nouveau sur le serveur, et... donc on va lui, on, on été plus gentil avec lui, mais Fahrenheit je crois qu'il est gradé lit déjà donc, ok. Euh, on va lui donner euh, ça ici. Donc voilà, deux clés. Félicitations à toi mon beau. Et on se retrouve pour la troisième et dernière base. Et la dernière base, les amis, c'est celle de la Ace. Donc, FF Ace. de Patune, Rasco. Je sais que c'est Squart ici qui le bulle parce que je l'ai vu en train de bulle l'autre fois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ici comme truc intéressant Ils ont un spawner d'araignée. Euh, ils ont des loups de mobs. Donc, c'est vraiment une genre de petite mine. Euh, quand même assez intéressante, je crois qu'ils ont commencé à se faire péter ici, je sais pas, c'est un peu bizarre, ici on a quoi d'autre, on a un autre truc ici, on va le voir en haut après, oh il y a un lac, il y a besoin petit chute ils sont faits piller je crois, oh, malheureusement ouais ils sont faits piller, ça apprécie, ils ont vraiment pas été chanceux ces gens là, c'était super beau en plus leur bord. ça fait chic qu'ils soient faits piller, c'était super super beau, je... on va quand même regarder un peu autour, mais je vais vous montrer une ancienne base, de... une base qu'on a déjà présentée avant. Donc ouais, oh, c'est vraiment con, ils sont fait piller. C'est quoi qu'il y avait comme type de base, c'était juste des farms au-dessus C'était quoi Ah oh, oui, full farm What the fuck Cactus, ensuite il y avait canne à sucre on va descendre ici, euh, melon, et ensuite il y avait la déco. Ah, oh, c'est vraiment dommage les gars c'est dommage parce que vous, avez vraiment une, vous aviez vraiment une belle base. Je l'ai vu avant, c'est sûr que je peux pas la montrer aux, aux gens, mais c'était vraiment bien décoré et tout. Ah, ça me fait chier vraiment, c'est pas grave. Je vais, pour terminer, vu que la vidéo c'était un peu bizarre, vu qu'on a eu deux bases qui étaient déjà pillées que j'avais préparées, je vais vous montrer une base qui a été euh, upgrade, qu'on avait déjà présentée, donc je vous retrouve. Donc si vous aviez pas vu la dernière vidéo les amis j'avais présenté cette base là J'avais présenté cette base là C'était euh, la base de 2-3 gold qui avait fait une super de belle base donc je vais vous la présenter en rapido Mais si vous voulez vraiment voir en détail J'allais tout tout tout tout présenter dans l'autre vidéo donc c'est vraiment une belle base, euh, méga stylée et tout. Si vous voulez la voir, comme j'ai dit, vous avez juste à euh, aller euh, dans ma dernière vidéo de base tour. Mais là, à ce que j'ai vu, ils, euh, ils ont fait de ce côté-ci. Donc de ce côté-ci, c'était fait, on l'avait tout visité. Et là, ils ont rajouté un côté ici qu'on n'avait pas visité. Donc on va regarder vite fait. Donc premièrement... Il y a des tours maintenant, euh, on peut monter dans les tours. Non, il n'y a rien d'intéressant dans les tours. Mais c'est quand même intéressant qu'ils puisse euh, aller jeter un coup dœil peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant dedans. On va juste regarder si ce côté-là, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ensuite, on a, ils ont rajouté des, euh, des animaux, donc de la végétation. Donc, ils ont rajouté un chavoule, un chaule. Euh, ici, il y a quoi? Il y a un petit pont. Ici, il y a quoi? C'est marqué quoi? Euh, Rêpe fantôme, mort de chute. Repose en paix. <rire> Et ensuite, ici, on a quoi Un endroit pour faire les potions. Table enchante. OK. Un bloc d'épidote. What Sur le bloc d'épidote, on va lui laisser un coffre en épidote. Et on va lui donner, genre, euh, des clés. Donc, on va lui donner trois clés. Donc, on va lui donner une, deux, trois. Boum, boum. Des clés bleues parce qu'en épidote, voilà. On va lui laisser trois clés comme ça. Un arabic en volcan pour tripler les potions en x 3 Ça, c'est intéressant. Euh, ça peut être vraiment, vraiment cool. Et ici, c'est quoi Ah, oh, il y a une autre maison ici. Ça monte à l'étage Oh, oh, oh. Oh, c'est assez pas encore aménagé, ça Sapristi. Je vais repasser dans des bases comme ça, je trouve que c'est une bonne idée de repasser dans des bases qu'on a déjà visitées, voir où ils en sont, est-ce qu'ils sont fait piller ou quoi. Parce que comme cette base-ci, elle n'est pas encore été pillée, et comme vous voyez, il n'y a pas de claim, c'est vraiment intéressant. Et c'était vraiment une des plus belles bases que j'ai présentées depuis tout, tout, tout, tout, tout le début que j'ai fait les présentations de bases tour. Je regarde juste vite fait les amis s'ils si ont amélioré leur farm Oui ceci c'était pas fait Donc ça s'arrêtait au cactus ici mais on peut voir Ils ont amélioré, euh, déjà ils ont mis de la clé et ils ont amélioré, ils ont rajouté deux champs euh, de cannabis. J'imagine qu'ils vont mettre des harvesteurs, des trucs comme ça plus tard. Parce que je crois qu'à l'étage ici, vous voyez ici à l'étage, il y a déjà des harvesteurs qui sont euh, avec des upgradeurs quoi En épidote, je crois. Ouais, upgradeur en épidote, ouais quand même. Donc on peut le voir, ils se font pocher. Euh, C'est plutôt intéressant. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir vos bases, les amis. Si vous avez des bases et vous voulez que ça passe dans la vidéo, ou si vous voulez que ça prenne le temps de créer votre base et tout, inquiétez-vous pas. Et laissez-moi un commentaire avec votre pseudo. Donc vous mettez par exemple euh, Icons. Vous mettez le home et le mettez genre par exemple base 1. Par exemple B1. Ok Ou vous dites juste ça dans les commentaires. Et moi je vais regarder. Et je me promène et j'ai tombe home aux base que je trouve les plus belles. Et si votre base n'est pas passée dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas eu la chance de la voir ou quoi. Je vais essayer de présenter toutes toutes tout les belles bases. S'ils ne se font pas piller, bien sûr. Donc voilà. Si la vidéo vous avez plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt. Je suis bientôt plus malade. Donc ça va être cool. Les 8 vidéos on pourra commencer un rythme de, de fou. Et puis on se retrouve très très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est si Tikons. Ciao, ciao